Bonjour à tous, ici Chris Alex. Aujourd'hui on a un événement spécial. Comme vous voyez derrière moi, ça commence à bouger un peu. D'ici quelques heures, euh, il va se passer quelque chose. Vous allez me demander un hein, peu ce que c'est, la scène, tout ça. Vous, vous doutez, c'est le 14 juillet. Vous vous doutez bien que c'est effectivement... Euh, vous, vous, vous vous doutez bien que c'est quelque chose d'important qui va se passer ici. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde qui arrive, mais euh, je vais vous expliquer. Alors, en fait, il s'agit du concert de Bob saint -Clar. Oui, vous l'avez bien entendu, Bob Sinclair. Cette année, la ville de Valenciennes a choisi Bob Sinclair pour nous présenter au 14 juillet. Donc, on va vraiment bien s'amuser. Il y a déjà beaucoup de monde, de spectateurs, il y a aussi un bon service de sécurité. Tout est prévu pour que tout le monde s'amuse bien. Alors... Et qu'on va essayer de faire des vidéos. Et, euh, et, et n'oubliez pas pour ceux qui sont pas là avec nous, bah, on aura les vidéos, les photos. On va faire le maximum pour vous faire vivre tout ça. Ben A bah, bientôt. Bon.